J'ai 42 ans, je suis coach et j'habite sur Nice. Bah, moi, à la base, je voulais vraiment me lancer effectivement dans le coaching mindset et euh, je me suis renseigné un petit peu, voir tout ce qui existait. Et euh, ce qui m'a particulièrement attiré, bah, c'était d'une part l'audio. J'ai écouté l'enregistrement, ça m'a tout de suite parlé, ça résonnait en moi. Et j'ai voulu en savoir plus, donc du coup, j'ai fait Identité Gagnante. Euh, j'ai fait ça sur quelques mois, j'ai vu une véritable transformation et ensuite j'ai eu l'opportunité effectivement de, de, de rejoindre la formation, justement en dépôt, et je me suis lancé euh, voilà sans hésiter parce que j'ai vu la transformation chez moi bah, J'ai senti vraiment que ça travaillait un, à un niveau identitaire et euh, j'ai senti des changements de comportement, j'ai surtout senti aussi que euh, la charge enfin, les charges émotionnelles que je pouvais ressentir bah, n'étaient plus présentes en fait hein. Euh, ce qui pouvait parfois me limiter dans mes comportements dans mes actions, je sentais que ça y était plus et euh, ça m'a parlé, je me suis dit c'est marrant parce que j'ai beau faire du développement personnel depuis plus de 10 ans et bah ben là euh, on n'est pas sur un plan mental, on est vraiment sur un plan euh, subconscient, euh, vraiment sur la partie du corps et je sais que bah forcément ça joue sur les niveaux logiques de conscience et j'ai vu que c'était un niveau identitaire beaucoup plus profond que ce qu'on peut voir souvent ailleurs quoi. Dernièrement, j'ai fait une, une dépôt sur une personne justement qui procrastinait Alors depuis des mois. Ça faisait des mois qu'elle procrastinait, alors elle avait eu des coachs, elle avait lu des livres. Enfin, euh, elle avait pu tester énormément de choses et ça ne marchait pas. Et c'est vrai qu'à chaque fois, elle m'en parlait et je lui ai proposé de faire une, une dépolarisation. Et euh, ça a été assez bluffant. Euh, elle s'en est pas rendue compte. Mais c'est marrant, c'est que dès le lendemain, elle s'est retrouvée à faire plein d'actions. Le surlendemain, pareil. Et quand j'en ai parlé, elle n'avait pas pris conscience que c'était suite à la dépolarisation. Et après, elle m'a dit Mais c'est incroyable, quoi. C'est ce la science que tu as faite, et, et du coup, elle a été métamorphosée, quoi. Et c'est impressionnant, quoi. De tous les outils qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est vraiment un des outils, je trouve, qui est le plus puissant en termes d'efficacité, de transformation sur la partie identitaire. Et si vraiment vous voulez faire un travail profond, avoir une véritable transformation, je vous recommande Tech Depot.